Allez, eh ben, bonne fête à tous, bonne année, bon vœu. Au moment où je sors cette vidéo, il est euh, environ minuit, minuit une. Donc, euh, c'est le bon moment pour vous fêter euh, le meilleur, le meilleur pour 2021, après une année assez particulière de 2020, qui a pu être euh, difficile pour certains. Je sais que euh, certains ont, ont, ont traversé euh, pas mal d'embûches et, euh, et de douleurs. Et puis, euh, malgré tout, euh, d'autres ont vécu euh, des moments de joie et euh, je pense que c'est euh, là-dessus qu'il faut euh, se rattacher. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est euh, de se retourner sur cette année euh, 2020 puisque ben, parfois, quand on se perd un petit peu et qu'on ne sait pas où on va, c'est bien de s'arrêter et puis de regarder d'où on vient. Je vous propose donc un top 10, un top 10 euh, des vidéos de cette année que l'on vient de passer ensemble. Alors, il est euh, très simplement classé niveau de vue c'est peut-être pas la meilleure classification mais on va dire que c'est la plus naturelle et puis ben, vous allez le voir je pense que le résultat euh, peut vous déstabiliser en tout cas moi euh, il m'a surpris et euh, malgré tout même s'il m'a surpris je pense que c'est euh, le reflet euh, du visage qui est en train de prendre euh, la page euh, au tv et euh, ben, sachez que euh, c'est volontaire euh, que c'est maîtrisé je pense qu'on peut le dire et que euh, c'est très très bien vécu et euh, j'ai hâte qu'on euh, partage euh, cette nouvelle année avec euh, tous les projets qu'on aura euh, ensemble je ferai un live pour vous présenter euh, notamment un bilan de la page mais là pour l'instant on fait un top 10 des euh, meilleures vidéos de l'année 2020 attention en fin de vidéo il y aura une petite surprise, donc restez jusqu'au bout, ça devrait intéresser quelques joueurs de Star Wars Légion. Allez, c'est parti, on commence avec la numéro 10. Et cette numéro 10 avec 2600, plus de 2600 vues, eh ben c'est le let's play en fait de Cyberpunk en version longue. Alors ça, je trouve ça assez intéressant, euh, que ce soit en version longue, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, un grand merci, un grand merci à, à Nicolas. Nicolas qui participe très très très activement à la page, hein, bien entendu, qui est notre MJ, qui est notre spécialiste jeu de rôle, mais qui est également euh, quelqu'un qui a euh, une connaissance abyssale de l'univers de Star Wars. Et euh, franchement, voilà, je pense que c'est un des atouts euh, de la main que j'ai euh, actuellement dans mon, dans mon jeu de cartes. C'est quelqu'un d'extraordinaire et qui, euh, voilà, qui, euh, qui m'aide beaucoup et qui me pondèrent pas mal, donc je tenais déjà à le remercier. Cyberpunk, euh, en tout cas ce let's play, euh, il, est, euh, il est inattendu, parce que pendant très longtemps, j'ai dit à l'équipe que je voulais qu'on fasse du jeu de rôle, et je dois vous avouer que euh, euh, c'est pas qu'ils étaient pas chauds, mais j'avais un doute sur le fait que ça fonctionne sur notre page, que le jeu de rôle avait sa place et surtout que l'actual play avait sa place sur la page. Hein. Je, je ne trahis pas de secret de ce côté-là, mais en même temps, je suis là aussi pour vous donner un petit peu les backstage de ces euh, 10 vidéos. Et, euh, et ben en l'occurrence, euh, j'ai insisté, on a fait cette vidéo. C'est pour ça qu'on a sorti deux versions, une version longue et une version courte. Parce qu'on s'est dit, voilà, ça va peut-être pas marcher euh, de faire une version longue, on va saouler les gens. Et eh bien contre toute attente, c'est la version longue qui aura le mieux fonctionné et, euh, et qui, aura, euh, qui aura eu des, les retours les plus positifs. Et euh, ben ça nous a un petit peu cueillis, euh, positivement cueillis. Et du coup, ben, euh, bien entendu, on a décidé de vous en proposer d'autres. Alors c'est sûr hein, qu'en même temps, euh, vu l'équipe <rire> et vu les larrons que, que l'on est, euh, on, peut comprendre, on peut comprendre que ça ait pris. Euh, il faut savoir que voilà, on était passablement dévergondé pendant cette partie, et qu'on n'était pas très très sage, au grand dame de Nicolas, qui lui était dans un étri très cyberpunk, et il voulait faire une, une partie, un début de partie, qui était très très très, euh, voilà, très sharp, et nous, on, ben, on était un petit peu en mode, en mode petit garçon cours de récré, mais ça a bien fini, et puis finalement, je pense que mettre de l'émotion et, et, et, et mettre un petit peu de, de, de camaraderie dans tout ça, euh, c'est ce qui a pris. Et euh, donc les prochains let's play auront, euh, auront en tout cas cette saveur. Allez, on passe au numéro 9. Et la numéro 9, avec plus de 2800 vues, c'est la présentation des, des ARC Troopers. Pour star wars légion alors euh, c'est vrai que des présentations comme ça j'en fais plus je fais plus de unboxing parce qu'on est parti sur une nouvelle dynamique euh, et je pense que les arcs c'est sans aucun doute une des dernières présentations que j'ai faites sous ce format là c'est un format qui était très intéressant parce qu'il était très dynamique il était rapide il était concis euh, mais moi je ressentais un manque par rapport à ça puisque j'avais juste le sentiment de faire de la lecture de cartes et euh, j'étais pas satisfait en fait euh, parce que je me disais n'importe bon, qui peut lire la carte et à commencer par les gens qui vont acheter le produit euh, et donc ben bah, c'est euh, quand même important déjà les arcs c'était pas n'importe quoi hein, c'était forcément euh, euh, des factions qui étaient très attendues. mais surtout euh, bah, c'est une des dernières présentations parce que ça a débouché sur sur le sarlac et je pense que euh, le rôle de la page euh, il est euh, il est plus on est plus dans notre rôle lorsqu'on travaille sur le sarlac et qu'on vous présente de toute façon les cartes de la même façon mais qu'on va un petit peu plus loin et qu'on vous propose des tricks et qu'il a du visuel c'est des choses euh, que voilà qu'on voulait faire depuis le début euh, J'en avais parlé avec euh, d'autres youtubeurs euh, à l'époque, euh, on avait toujours dit qu'il faudrait qu'on présente les choses avec un tapis, avec des figurines montées, des, figu des figurines peintes, euh, avec Mathieu pour, pour, pour ne pas euh, le citer, avec Mathieu on avait dit que ce serait extraordinaire qu'on ait les figurines avant, qu'on ait le temps de les peindre et qu'on ait le temps de les, les présenter en condition et voilà, on a, on a, traduit, on a traduit cette volonté-là euh, avec, euh, avec le Sarlac et avec euh, des gens qui sont euh, des experts du jeu et qui sont euh, bien, bien meilleurs que moi, bien plus sharp sur la méta euh, que je ne peux l'être. Euh, mais bon, voilà, j'essaye de, de, de travailler mon sujet et euh, j'espère être un petit peu plus pertinent en euh, 2021 que je n'ai pu l'être en 2020 de ce côté là mais voilà c'est euh, donc la vidéo numéro 9 et c'était la présentation des arcs de star wars légion allez on passe à numéro 8 et ça tombe bien qu'on en parle puisque cette numéro 8 avec elle aussi euh, près de euh, 2800 vues et eh bien c'est euh, le premier euh, live, les recettes du Sarlac. Alors vous savez, hein, déjà les lives, c'est un exercice qui est un petit peu euh, difficile. Euh, nous on est pas mal frustré de faire ça dans mon salon. Euh, voilà, on n'est pas content du backstage. Hein, on vous retrouve avec, euh, avec mon intérieur. Euh, mais c'est pas le propos. Le Sarlac, euh, c'est une émission euh, euh, qui, euh, qui sort de l'esprit fou euh, de Toto qui m'avait dit, voilà, il faut absolument qu'on fasse ça. Ça s'est rentré en résonance avec ce que je voulais faire depuis, depuis le début. Je viens de vous en parler dans la vidéo numéro 9. Et ben ce premier Sarlac, il a très très bien fonctionné. Et euh, c'est un live et donc on a fait on a fait jusqu'à aujourd'hui 2800 vues. Je pense que la formule fonctionne bien maintenant. Euh, nos invités, euh, la plupart du temps, euh, David et euh, Esual, sont euh, voilà c'est super de les avoir. Hein. Ils ont euh, en, pour le coup on a un représentant de l'Empire et un représentant de, de, de la Rébellion. Euh, ces deux personnages qui ont euh, leur identité. Je les remercie parce que voilà c est, c est, faut savoir que c'est des amis d'enfance. Euh, ça se ressent euh, profondément euh, dans leurs relations euh, c'est des gens super qui, euh, qui, euh, voilà, qui ont des qualités incroyables qui sont euh, là aussi euh, pondérés vous verrez que c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont euh, voilà, euh, plus, euh, plus calmes que je ne peux l'être il euh, faut un esprit un peu dérangé pour lancer une page euh, YouTube mais il faut aussi savoir bien s'entourer et je dois vraiment avouer que 2020, ben, j'ai eu de la chance. Et euh, en tout cas, eh ben, euh, David et Suel, je vous remercie énormément. Et puis, je vous, je vous souhaite à vous aussi, et tout particulièrement, une bonne année. Parce que grâce à vous, le Sarlac, euh, c'est quelque chose qui répond aux besoins euh, de la communauté. Et là, on a vraiment le sentiment de faire quelque chose qui, euh, qui sert. quoi. Et, et, et c'est ça aussi, euh, être YouTubeur n'est pas là pour être des influenceurs et puis faire, faire des ventes. On est là pour servir une communauté. Et avec cette formule, on a vraiment le sentiment de servir à quelque chose. Allez, en numéro 7... On va parler de ça. et eh oui, en numéro 7 avec... Bientôt 3000 vues, euh, sans aucun doute 3000 au moment où je fais euh, cette euh, vidéo, eh ben, c'était la présentation GenCon. Euh, je me rappelle de cette euh, vidéo parce que je me lève le matin, il y a eu la GenCon dans la nuit, et euh, j'enregistre euh, très très très tôt euh, le matin euh, cette présentation, et il euh, y a notamment euh, dévoilé euh, euh, ce jour-là euh, bien Armada et euh, bah forcément on est, on est aux anges parce qu'on se retrouve avec euh, le phénix qui, qui ressuscite et euh, bah voilà j'ai été surpris euh, que cette vidéo de la Gen Con 2020 FFG fonctionne aussi bien euh, elle, est très, très vite, euh, elle a très très vite été reçue, elle a, elle a très très vite fonctionné euh, c'est vrai que vous avez besoin d'avoir comme ça euh, des points euh, synthétiques c'est un peu aussi la genèse de l'Expresso, hein. c'est de faire des choses synthétiques et de vous permettre d'avoir votre foot du matin. Et en l'occurrence, eh cette Gen Con a merveilleusement rempli son office. Allez, on regarde la vidéo numéro 6, qui est une vidéo où hmm, j'avais peur de me perdre dans un petit peu le tout et le n'importe quoi. Ça reste du Star Wars, je suis quand même content que ça ait fonctionné parce que ça me tenait à cœur. Et oui, cette vidéo qui a aujourd'hui dépassé les 3000 vues, c'est la présentation du quadripode impérial de chez Revel de Star Wars. Euh, je me rappelle à l'époque, que, euh, étant donné que je voulais m'équiper au niveau des tables de euh, décor, euh, j'avais fait une razia de Revel, et je m'étais dit, ben voilà, je vais les présenter à la commu euh, pour lever des doutes. Parce que c'est vrai que quand on achetait comme ça euh, des maquettes, on était un petit peu euh, tout seul à se dire, bon, Qu'est-ce que ça donne sur une table Est-ce que ça va vraiment coller Est-ce que ça va vraiment répondre à mon besoin au niveau de l'échelle Alors c'est vrai que l'échelle n'est jamais vraiment tout à fait la bonne et que dans les commentaires, il y avait un petit peu des batailles, à savoir euh, bonne échelle, pas bonne échelle, trop petit, trop grand. Au final, on s'en fout. Euh, voilà, À partir du moment où ça rend vraiment euh, ce qu'il faut sur une table, ça collait. Euh, je suis content parce que chaque vidéo est un laboratoire. Il y avait ce montage accéléré là euh, que j'avais fait euh, euh, du quadripode. J'avais trouvé ça génial sur un, sur un fond musical de, de Mandalorien. Euh, voilà, c'était sympa. Il faut savoir hein, qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo comme ça, on, on, on se sert aussi de la vidéo pour, pour expérimenter des choses. Et ce montage accéléré, vous avez beaucoup plu. Euh, et puis le résultat, je pense, avait bien marché puisque euh, bah, les stocks euh, d'Amazon euh, avaient euh, rapidement euh, fait le saut euh, derrière. Et puis comme moi, j'ai une vue en fait euh, sur, euh, sur les liens que vous utilisez, c'est vrai que ça avait déclenché 2-3 euh, deux, trois, deux, trois ventes. Euh, ce qui prouve que euh, la vidéo a, a, a touché sa cible. Non pas de vendre, mais, euh, mais de renseigner. Et en ça, je suis très content. Allez, en 5 au retour du sarlac bah oui évidemment oui retour du sarlac plus de 3200 vues déjà pour une vidéo qui est une des plus récentes de la page donc autant vous dire que les recettes du sarlac 4 pour la présentation de la version 2.0 a merveilleusement bien fonctionné vous étiez très très très nombreux à participer à la première c'était compliqué parce qu'on était séparés parce qu'on était à distance euh, avec notamment les présentations de Mandalorien on a pu s'expérimenter à cet exercice d'être comme ça en, en vidéo euh, déportée on l'a fait également beaucoup euh, avec, euh, avec Nicolas euh, bon euh, du coup on, on, on a pu vous proposer ce, ce dépêchage c'est une vidéo qui, qui, qui, euh, qui nous a fait du bien qui nous a fait plaisir je pense qu'elle a. Elle a, elle, a, elle a énormément fait plaisir à, à, à Thomas, euh, parce qu'on a réuni la communauté, euh, parce qu'on a pu parler euh, de ce que euh, le jeu allait devenir. Thomas est un passionné de Star Wars Legion, il a, il, a le, il a ça dans le sang, et euh, il est amoureux de ce jeu. Et, euh, et tout ce qui porte au mieux le jeu, euh, le, voilà, ça le, lui ça, ça le transporte encore plus. Et là on était vraiment sur la présentation de choses, ça nous ça nous faisait du bien, ça nous tenait à coeur de vous dire regardez le jeu va être génial quoi le jeu va le jeu va va, va, va vraiment exploser et, et ça va être le top et voilà et bon après il y a eu un petit litige avec cette vidéo c'est que il y avait, euh, avait Hobby Figurine qui devait sortir la sienne mais nous enfin franchement je tiens à, à soulever tout de suite les doutes on avait tellement la tête dans le guidon pour faire cette vidéo Toto n'avait pas dormi de la nuit euh, il avait lu, euh, il avait lu euh, la, la, la, la V2 euh, toute la nuit ça se voit un peu, il a un peu la gueule dans le cul là. mais euh, voilà, on avait, il avait vraiment vraiment bossé dur, moi j'avais bossé toute la journée sur le montage de cette vidéo euh, on l'avait tourné et monté euh, le même jour pour pouvoir vous la présenter le soir même et ben, c'est simple, moi c'est une journée Je n'avais pas passé euh, du tout à ouvrir les réseaux sociaux et j'ai découvert très tardivement que Obi euh, voulait faire la sienne aussi. Et on est un petit peu triste qu'il l'ait annulé parce que je pense qu'on était complémentaires euh, sur cette présentation. Puisque lui avait beaucoup travaillé les points et nous on avait beaucoup travaillé les points de règles. Il s'avère que sa vidéo il l'a faite après. Et, euh, et c'est très bien. Tout ça pour dire que bah, le Sarlac fonctionne bien. Et puis que la communauté Star Wars Légion, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les influenceurs, que ce soit Rio, que ce soit Hobby Figurine ou, ou, ou les autres. Et que ben, c'est tous ensemble qu'on progresse en fait dans cet univers. Allez, on va voir en numéro 4 la première surprise de ce top 10. Et je suis très content parce qu'en fait, ben, la numéro 4, c'est Rallyman GT avec euh, plus de 3600 vues. Alors déjà, bah, moi, Rallyman GT, euh, j'adore, mais surtout ce qui m'intéresse de vous parler, c'est du mister qui est assis à côté de moi, là. Vous voyez Kevin. Kevin, euh, Kevin c'est quelqu'un dans la passe qui a une importance toute particulière. Toute particulière, pas parce que c'est le grincheux de service et que <rire> il colle avec une certaine population de la communauté. Non, c'est surtout que Kevin, il a, il a, c'est un puits de science euh, sur les jeux et surtout, il a une richesse et une diversité et, et il apporte une diversité que la page n'aurait jamais pu avoir sans lui. Jamais euh, j'aurais eu la connaissance de Rallyman GT sans lui, jamais euh, vous auriez vu du Cthulhu autant que vous en avez vu. Euh, Cthulhu War, euh, c'est euh, Kevin. Euh, la rencontre avec Pete de Petersen Game, euh, c'est Kevin. Euh, Rallyman GT, euh, c'est Kevin. Euh, Holy Grail, euh, c'est Kevin. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage, c'est d'avoir une équipe qui euh, enrichit euh, la page de ces diversités. J'aurais pu, euh, pu m'associer avec des gens euh, de, de, de, de confession identique. Euh, J'aurais pu euh, être avec des fans de Star Wars, des fans de Star Wars Légion. Et en fait, euh, l'intérêt de cette équipe-là, c'est que euh, bah, ça vient euh, de tous les côtés. Alors, Je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours simple de se mettre d'accord sur les sujets, que ça bataille un peu, que ça joue un peu des coudes. Euh, que moi je suis pas toujours convaincu de ce qu'on présente euh, des fois je me dis ouais pof, parce que ça a vraiment de l'intérêt de présenter ce jeu là et puis en fait ben euh, j'ai souvent tort voilà c'est à dire que je, je, je me retrouve souvent avec des jeux en me disant ah oh, ouais mais putain mais c'est génial bon en l'occurrence c'est pas le cas de, de Rallyman GT hein. dans la vidéo je le dis je suis complètement fan des jeux de bagnole et celui là ben je suis tombé en PLS dessus mais voilà, ce qui m'intéresse pour ce numéro 4 c'est euh, bah, de parler de cet excellent jeu mais c'est aussi euh, de ne pas oublier cette excellente personne qui est, qui est Kevin et qui, qui m'en campagne avec, euh, avec ses coups de gueule mais surtout avec ses coups de cœur. là on commence à toucher aux choses sérieuses le top 3, alors vous allez voir le top 3, il y a euh, allez, un doublon et puis euh, une fin qui est euh, qui est là, qui est dans mon cœur. Allez, la numéro 3. La numéro 3, 3900 vues, l'interview d'Elonidas de Mythic Game. Euh, un moment euh, unique, un moment extraordinaire. Euh, pff, extraordinaire à plusieurs niveaux et déjà, déjà, déjà les euh, Prise de contact euh, d'une facilité euh, très déconcertante. Je, je prends contact avec lui sur Facebook. Je lui envoie un message, je lui est-ce qu'on peut venir euh, vous voir euh, pour parler de elle et dans les minutes qui suivent, c'est euh, évidemment, voilà, quand est-ce qu'on se voit, euh, incroyable. Incroyable parce que c'est un grand monsieur euh, du jeu, il est là euh, depuis euh, des années, euh, il pourrait avoir euh, des raisons d'avoir euh, la tête énorme, et c'est un homme euh, d'une légèreté et d'une simplicité euh, que j'ai euh, rarement vu, alors c'est un passionné, tout le monde le sait, euh, c'est une pile explosive, euh, tout le monde le sait, mais c'est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est peut-être, euh, ça pourrait être exploité comme une faiblesse. Je pense que pour, euh, voilà, pour moi, c'est une valeur. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis sur un autre plan, ce qui est extraordinaire avec cette vidéo, c'est que ça permet de récompenser l'équipe. C'est-à-dire que quand vous avez la possibilité comme ça de rencontrer un éditeur euh, dans les bureaux de l'édition et que vous dites, oh ben voilà les gars, je vous emmène, vous venez avec moi, on va aller ensemble dans ces bureaux et on va aller faire l'interview tous ensemble et on va passer une super après-midi tous ensemble. Je ne vous raconte pas la tronche de la journée hein, parce que on s'est éclaté à être dans les bureaux, et puis après, on est allé manger une pizza dans une, dans une laverie. <rire> c'est ça aussi, c'est ces moments-là. Et tout l'avantage de cette vidéo, c'est d'avoir réussi à porter la voix de Mythic Games sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a parlé de elle, mais on a parlé également à la fois des difficultés qu'ils avaient, mais aussi euh, des réussites qui étaient les leurs. Et puis en même temps, bah, ça permet euh, ben, euh, d'offrir à, à son équipe une exclue, un, un, un, un plaisir de se retrouver chez un éditeur, d'être invité. Et je pense que ça leur a plu autant que, que ça m'a fait plaisir de le vivre avec eux. Et je crois que ça s'est ressenti, et du coup, et ben, dans cette vidéo, tout est, tout est cool. Léo est détendu, nous on l'est aussi, et c'est du vrai win-win. Et donc, la vice-championne de l'année 2020 est... Roulement de tambour et eh bien 3900 aussi, un peu plus de 3900, c'est le premier volet de la guilde. Alors ça, la guilde, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps, d'inviter comme ça des personnages marquants. On en a fait trois volets, on espère pouvoir en faire d'autres. C'est vrai que le confinement a donné un méchant coup à ce sujet. Et voilà, on a le parrain hein, euh, de la guilde, euh, qui, est, euh, qui est Fred, euh, Fred Henry de, de, de Monolith Edition. Et puis ce jour-là, on lui, on lui fête son anniversaire. Voilà, et euh, Fred, c'est un personnage extraordinaire. C'est un géant, euh, à la fois euh, physiquement et à la fois, euh, et à la fois dans son travail. Il est, euh, est d'un professionnalisme incroyable. Euh, je trouve qu'il a une position, une prise de position et une façon de travailler qui est, qui est remarquable. Et puis en même temps, à l'intérieur, je pense pas qu'il m'en voudra. Mais... Alors en plus, faut faire attention, il est, il est d'une intelligence euh, rare. Franchement, c'est bluffant. Il a, il, a, il a des connaissances sur beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, mais en même temps, dedans, il y a un, il, il m'en voudra pas de dire ça, il y a un enfant. Quoi. Il y a quelqu'un qui est, qui est simple, qui est dans l'émotion. Et, euh, et c'est un plaisir, quoi. C'est vraiment un mec, c'est un pote, quoi. Voilà, c'est le mec, euh, il est toujours ok, euh, est, il est toujours partant. Et puis, euh, puis, passer du moment avec des gens comme ça autour d'un verre. Alors, je sais qu'on nous a pas mal reproché qu'il y ait pas mal de choses sur les tables, mais tant pis, c'est comme ça qu'on est. Euh, bah passer du temps avec ce, ce, ce type, c'est fantastique. Quoi. Et euh, je suis très très heureux que que la guilde ça ait commencé par lui je suis très heureux de la guilde avec Léo je suis très heureux de la guilde avec Pete et je suis encore plus heureux euh, de, du parrainage de, de Fred pour, pour cette formule une fois de plus voilà on est autour d'une table on est tous ensemble on parle de jeu qu'est-ce qu'il y a de mieux allez les amis il est temps de voir quelle est la vidéo qui aura donc fait le plus de vues euh, en 2020 c'est une vidéo qui a fait euh, polémique mais tant pis. 4700 vues. Plus de 4700 vues. Et, et, et c'est pas moi, en fait, cette vidéo. 4700 vues et c'est Calliope qui les fait. Vous pouvez pas imaginer à quel point euh, ça fait euh, bizarre de se dire que la vidéo qui aura le mieux marché, c'est une vidéo faite par votre petite fille. Alors, elle a fait polémique parce qu'il y a des gens qui m'ont fait quelques reproches. J'étais de reproches bienveillants, mais malgré tout, voilà, je m'y attendais. Voilà, on n'aime pas voir des enfants sur des vidéos. Je veux vraiment remettre les choses en perspective. Euh, ce matin, euh, Calliope me demande de pouvoir faire une présentation de la poupée que je lui ai offerte la veille en vidéo. Il faut bien comprendre que cette petite fille de 6 ans, elle voit son papa se mettre euh, en scène euh, régulièrement. Que ça l'intrigue, et puis que comme toutes les petites filles, elle a envie elle aussi de participer à ça parce que voilà elle a 6 ans et qu'elle et qu est à l'âge où euh, ce que fait papa c'est important et moi ça m'a touché je me suis dit voilà on va, on va, on va parler de ce bébé yoda euh, ça va lui faire plaisir ça va lui permettre de, de vivre de vivre un petit peu euh, la passion de son père je pense que c'est important de, de, de transmettre c'est ça l'idée en fait de cette vidéo c'est de la transmission ah ouais, euh, Calliope, elle, euh, elle aura l'aisance de se mettre devant une caméra, elle aura l'aisance de parler, de, de construire un discours et, euh, et moi j'ai jamais eu la chance de pouvoir partager des choses comme ça, euh, intenses avec, euh, avec mes parents, euh, je pense que c'était euh, voilà, important de le faire et puis ben, contre toute attente, alors, je pense que le sujet traité y est pour beaucoup mais euh, 4000, euh, plus de 4700 vues pour euh, cette vidéo de présentation de Baby Yoda et je trouve ça plutôt, euh, plutôt cocasse que finalement la meilleure des vidéos de cette année soit une vidéo dont, euh, dont le personnage central, euh, ce, soit, euh, ce soit ma fille. Voilà, c'est un, un beau cadeau pour, euh, pour euh, l'année 2020, en tout, cas, en tout cas pour moi. Et euh, même si euh, d'aucuns en doutent, euh, j'aime bien être derrière en backstage et pas forcément être au premier plan. Ah bon, voilà, je sais que euh, ça fait euh, ça fait euh, grincer des dents, mais euh, mais c'est ma vision des choses. Et euh, cette vidéo-là, bah, elle le prouve. Il a son petit nez, puis sa petite bouche trop mignonne aussi, avec son petit regard. Puis sa petite lèvre du cul qui part comme ça, il est trop beau. sinon bah... Voilà, que d'émotions sur ces euh, 10 vidéos. Ça me fait bizarre, en fait, euh, d'avoir euh, revu ça euh, avec vous, d'avoir... Euh de m'être filmé en train de, comment... de... en train de commenter ça, parce que bah, ça fait un regard sur l'année. Et puis on revit en fait ce qui s'est passé au moment de ces vidéos-là. Euh, la création du Sarlac, la création de la Guilde, euh, des grandes émissions, euh, de la réorientation sur le jeu de rôle, euh, sur des produits dérivés Star Wars, euh, le dépunchage, euh, l'Expresso, qui n'est pas dans le top, mais qui pourrait l'être. L'Expresso ne vit pas assez longtemps pour être dans le top parce qu'il vit une semaine un expresso, puis après vous arrêtez de le regarder, puisque vous regardez après, donc il n'y a pas d'expresso qui font euh, plus de 1500 vues, mais c'est normal, donc c'est pour ça, mais l'expresso si je devais le cumuler, c'est bien entendu la vidéo qui a le plus fonctionné euh, cette année, donc vous voyez il y avait plusieurs façons de présenter en fait ce top 10, et c'est pas parce que euh, certaines vidéos n'y sont pas qu'elles n'ont pas compté, c'est que j'ai juste euh, choisi un, un, un, un prisme qui est, euh, qui est facile à aborder, il y avait d'autres façons de faire ce classement voilà j'espère que cette présentation là elle vous aura plu euh, on va parler un petit peu euh, de la surprise alors voilà j'ai un message à vous passer de la part de mon partenaire qui commence euh, Asmodée a ressorti quelques boîtes de Death Troopers euh, je ne sais pas d'où, on ne sait pas vraiment d'où et donc, ils les ont envoyés afin d'honorer euh, les commandes qui avaient été faites. Alors, c'est en quantité extrêmement limitée. Et donc, euh, eh bien qui commence a pu ou va pouvoir honorer les commandes qui ont été maintenues. Les commandes uniquement maintenues euh, des euh, Death Troopers. Afin d'honorer ces commandes maintenues, il devrait rester normalement une boîte euh, de Death Troopers. Et euh, Julien, de qui commence, m'a dit, écoute, je vais pas remettre cette boîte-là. En vente sur le site internet ça n'a aucun sens euh, ce que je te propose c'est qu'on fête euh, la bonne année ensemble qui commence et, et au tv et qu'on la propose à euh, un membre euh, de, euh, de tes abonnés donc c'est top je suis très très heureux de pouvoir vous faire gagner euh, cette boîte comme à l'accoutumée ce que je vais vous demander c'est de mettre en commentaire sous la vidéo euh, votre désir euh, d'avoir euh, d'avoir la boîte de Death Troopers, parce que je vais pas la faire gagner à quelqu'un qui joue pas à Légion ou à quelqu'un qui joue séparatiste hein. il faut que ce soit quelqu'un qui joue à Légion et puis euh, quelqu'un euh, qui euh, euh, qui a besoin euh, de qui joue Empire et qui a besoin des Death Troopers euh, ça fait quand même pas mal de conditions c'est pas moi avec le doigt levé qui vais euh, déterminer donc mettez moi en commentaire sous la vidéo euh, que vous êtes intéressé par cette boîte et très très très très très, très rapidement je ferai je ferai le décompte, on va se donner une semaine, et puis et puis au prochain au prochain expresso, qui aura lieu le 6 ou le 7 janvier, eh ben, je donnerai le gagnant. Alors en plus celui-ci sera vraiment chanceux, parce que je pense que l'expédition sera assurée par qui commence, et au moins ça ira plus vite que quand c'est moi. <rire> Tous les gens qui ont gagné sur Pyro ont fini par avoir leurs produits, mais il y en a qui ont fait preuve d'énormément de patience là l'avantage c'est que j'aurais juste à dire à Julien voilà le gagnant c'est lui son adresse c'est ça et c'est qui commence qui s'occupera euh, de l'expédition et ça c'est vraiment top un grand merci à eux, un grand merci à qui commence pour la confiance qu'ils m'accordent euh, voilà j'ai toujours euh, voulu construire une relation particulière avec un, avec un magasin je suis en relation avec Philibert euh, mais bon Philibert c'est plus pour les jeux de plateau, toutes ces choses là, là on a vraiment des spécialistes du wargame euh, en plus vous savez que j'ai un attachement tout particulier pour la situation géographique de ce magasin, je ne vais pas revenir dessus mais euh, je dois avouer que le code Pierrot euh, que vous pouvez utiliser pour vos commandes qui vous fait 10% sur tout le magasin et pas que Star Wars fonctionne plutôt bien et puis moi je suis content que euh, voilà ces 10% là ils sont pour vous euh, et, euh, et c'est bien ça vous aide à, à, à découvrir de, de, de nouveaux commerces n'oubliez pas derrière qu'il commence il y a un vrai euh, magasin physique. Je sais que ça a de l'importance pour vous tous. Et bien entendu, euh, il faut continuer à soutenir euh, vos commerçants. Le, la petite boutique du coin pour cette année 2021. J'en termine avec cette vidéo. Je vous renouvelle tous mes voeux. Je vous souhaite à tous le meilleur pour vous et puis pour votre famille. À très bientôt. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y aura que ça pour potrer type d'en face et à vous donner rendez-vous en 2021 pour une année exceptionnelle. A très bientôt. Ciao.